Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Megan et je suis en charge de l'International Student Desk, notre bureau destiné aux étudiants internationaux. Cette courte capsule vidéo pour vous dire que le service des relations internationales est heureux de vous accueillir à l'Université catholique de Lyon dans le cadre de votre échange ou mobilité individuelle. Sachez que l'ISD est à votre disposition pour vous aider et vous accompagner sur des problématiques, notamment administratives, pour une demande d'allocation logement, une inscription à la sécurité sociale, un renouvellement de visa, ou encore une ouverture de compte bancaire, mais également sur d'autres thématiques de la vie quotidienne, telles que les transports, la culture, le tourisme ou encore le sport. Par ailleurs, si vous souhaitez être informé des événements que nous organisons, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook International Students of UCLI. Vous aurez l'occasion de découvrir la ville et ses alentours, ainsi que les traditions culinaires françaises, avec la fameuse raclette ou encore la galette des rois. Bien entendu, nous devrons tenir compte des mesures prises en matière de distanciation physique et serons contraints d'adapter notre programme à la rentrée en fonction du contexte. Sachez également que notre buddy programme est une excellente opportunité pour échanger et découvrir la culture française avec un étudiant natif. Si vous êtes intéressé par ce programme de parrainage, vous pouvez nous adresser un courriel à poleinternationaluniv unif De plus, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de suivre des cours de conversation française avec des mises en situation réelles. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'ILCF à ilcf Concernant nos horaires d'ouverture, notre bureau vous accueille avec plaisir du lundi au vendredi de 8h45 à 12h45 au rez-de-chaussée du bâtiment C sur le campus Saint-Paul et nous restons disponibles en dehors de ces horaires pour répondre à vos questions à l'adresse isduniv catholionfr Donc n'hésitez pas à nous solliciter afin que nous puissions vous conseiller et rendre ainsi votre expérience en France la plus plaisante possible. Nous vous accueillerons également autour d'un café et des croissants tous les matins lors de notre Welcome Week du 13 au 17 septembre. D'autres événements vous seront également proposés lors de cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne installation à Lyon ainsi qu'un excellent séjour parmi nous. A très bientôt